Si j'ai un conseil à donner aux gens qui songent au 4.0, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est de commencer par faire des tours de table avec toute leur gang, autant les exécutifs, les cadres que les employés, pour comprendre euh, quels sont les, les, les problèmes. Et là, on fait des choix un ou deux types d'informations qu'il faudrait avoir de façon systématique. Et là, on va vraiment sur quest ce qui apporte le plus de valeur au lieu d'aller sur une approche technologique où on est séduit par une technologie sans avoir vraiment fait l'écoute des besoins ou des problèmes de l'entreprise.